voilà donc le chapiteau les portes à cabine ou containers j'avance c'est extraordinaire on dirait euh, de l'archéologie euh, urbaine ici un chapiteau de l'époque covid 19 la zone testing covid alors c'est beau on attend que ça redémarre ici un petit bureau un petit bureau, alors pourquoi pas mettre ici euh, l'école pour les enfants, on retire au chapiteau, on met les containers, une suggestion, mais n'oubliez pas c'est compliqué, ça coûte des sous, et puis euh, ce serait trop facile peut-être, hein là, regardons les l'égout, je me trompe, c'est déjà fait, pas bien de faux sceptiques aérienne. le cadre, ça va, c'est pas trop moche, c'est pas trop calme, c'est pas trop bruyant plutôt. Et pour l'électricité, 25 000 euros pour la cabine haute tension au niveau de la plaine Lens du Berger. Ben, je vous cache pas qu'ici tout près, je trouve des cabines pour voir la puissance. À mon avis, vu que c'est un site ici à vocation industrielle, il y a de la puissance et il y a déjà un raccordement, Vous voyez, ça c'est une cabine de chantier. Et ça part là, au sol, jusqu'où, je ne sais pas moi. Peut-être justement, là, après des, des containers. Trop facile, trop facile, il ne faut pas penser facile ici. Vervier s'il vous plaît, un peu de bon sens. Arrêtez les projets pharaoniques. Arrêtez de déconner. Et pensez à la population, merci. A bientôt.